Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le, de la semaine qui démarre le lundi 8 février. Je vais vous le faire en deux parties. La première partie, je vais vous parler du ciel, comme on fait chaque semaine, et puis en deuxième partie, parce que j'ai eu des retours plutôt plutôt sympas et positifs, carrément même, et je vais vous parlerai de la liaison entre le soleil, le soleil de l'horoscope et l'ascendant. On va revoir un peu tout ça, ça fait toujours du bien, moi j'aime bien repartir sur des bases, et puis j'ai eu des commentaires selon lesquels j'étais parfois un petit peu speed, c'est clair, moi j'ai tendance à être un peu speed, je suis un mercurien avec un, un Mars qui pulse derrière, donc j'ai un peu tendance à être rapide, donc je vais essayer de me calmer, je vais essayer de me poser pour faire quelque chose d'un peu zen, en fait, tout simplement, je vais essayer, c'est pas dit que j'y arrive. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel cette semaine? Cette semaine, il y a le soleil, principe d'énergie, de, de force, de vitalité, de, de, de, de conscience aussi, hein. ce sont les, les, les attributs du soleil, de l'astre solaire, le soleil de l'horoscope, il est toujours dans le signe du Verseau, hein, il attaque euh, la semaine à 20 degrés, donc il est dans le, il a, il amorce le troisième des décan. donc il va apporter, et puis il n'y a pas que lui en Verseau, <rire> il y a tout un paquet de planètes en Verseau, il y a le Soleil en Verseau, Mercure qui est collé au Soleil en ce moment, Vénus qui est en Verseau, Jupiter qui est en Verseau et Saturne qui est en Verseau, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas mal, c'est pas mal, et puis surtout qu'on va avoir la nouvelle lune de mémoire le 11, donc ça en fera 6 <rire> Et 6 planètes sur les 10 qu'on regarde, c'est quand même 60% du truc, euh, c'est très, très, très important. Voilà, donc c'est un amas planétaire, hein, donc ça, ça augmente l'importance de ce qui se passe. Qui va être gagnant Alors, il y a, y a, c'est toujours les mêmes, vous allez me dire, en ce moment, ce sont mes signes d'air et puis euh, deux de mes trois signes de feu, hein, ceux qui sont directement concernés, les versos, hein, donc excellent, excellentissime, j'aurais tendance à dire, potentiellement, potentiellement pour mes versos. Pour également mes gémeaux qui sont à 120 degrés et également pour mes balances qui également sont à 120 degrés. Hein, on géométrie de l'espace, 120, 120, tous les signes d'air, donc beaucoup de choses reposent sur vous, mes signes d'air. Je vais en remettre une petite couche sur le fait que vous avez plus que d'autres mes signes d'air, hein, que ce soit gémeaux, Balance et verso, vous avez une disposition heureuse et naturelle à avoir globalement euh, un égo plus faible que la moyenne et c'est tant mieux parce que on apprécie. Cette, euh, plus vous allez cultiver la sobriété, la souplesse, l'absorption relationnelle, plus, plus on, vous allez mettre en lumière ces qualités qui vous font tant apprécier, cette capacité à créer du lien en toute simplicité, et, et, et, et on aime beaucoup, quoi, tout simplement, ces côtés-là. Donc, vous, trois, vous êtes les méga-gâtés, d'ailleurs, je vais mettre encore une petite couche, on compte bien sur vous pour maintenir les liens humains, parce que c'est votre talent naturel, à vous mes signes d'air, cette capacité à, à entretenir, à, à vous connecter aux autres, tout simplement. C'est votre force en plus. C'est dit. Et puis dans tous les domaines, votre gâté, ou presque. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qui sont deux autres gâtés parce que les aspects, ce paquet de planètes en Capricorne, forment avec vous des angles heureux et harmonieux ce sont mes béliers, hein, parce qu'ils sont dans vos dixièmes maisons solaires, donc euh, mes béliers, vous êtes dans des phases ou sur un plan social, professionnel. Euh, tout ce qui touche à l'extérieur, c'est le moment de d'initialiser, de, parce que toutes ces planètes puissantes, là, que ce soit euh, le Soleil confiance en soi, Mercure, communication, Vénus, mode d'affection, c'est trois, Jupiter, capacité d'expansion, optimisme et Saturne, disposition à voir un petit peu plus loin hein, que les, les, les objectifs apparents, sont en ce moment euh, particulièrement bien disposés, aussi bien pour vous mes béliers que pour mes Sagittaires qui êtes, qui recevaient ces angles de 60 degrés qui vous veulent du bien à vous deux des deux côtés très protecteur tout ça. Donc 5 gâtés, encore une fois, commençons par vous, euh, donc mes Béliers, mes Sagittaires pour mes signes de feu, euh, mes lions, vous l'avez en opposition, ça fait énormément de planètes en opposition, donc si ces jours-ci, vous hein, avez vu, je me calme, ces jours-ci, le, le, le, le ciel est un petit peu plus, il oh, y a un ou deux petits nuages qui traînent comme ça dans l'air, hein. ce n'est pas, pas dramatique, hein. vous n'avez que six planètes en opposition et, et deux en carré. Bon, il y a des périodes plus, plus tendues, plus fatigantes, sont des choses qui arrivent. Hein. Voilà. Pareil pour les scorpions, qui vous euh, recevez euh, tout ce paquet de planètes depuis quelques jours et encore pendant quelques jours, euh, euh, six planètes, euh, je le rappelle en verso, et puis euh, vous allez avoir les deux planètes en taureau qui sont Mars, l'action, l'impulsion, et Uranus, l'impatience, la sanguinité. Ça fait huit planètes que vous avez un peu sur le coin du nez en ce moment, mes scorpions. Soyez des je vous en conjure, soyez zen, ne soyez pas impatients, ne soyez pas rentre-dedans. <rire> J'en ai fait l'expérience hier avec un scorpion, euh, je les adore, hein, je les adore, mais quand ils vous rentrent dans l'art, c'est pas facile, hein, faut être clair, c'est pas facile, parce qu'ils sont dans leur logique et pas dans celle des autres, c'est comme ça tous les signes attaquants, les signes puissants hein, bélier, scorpion, capricorne, il y a un côté combatif et puis on ne réalise pas toujours que ce côté offensif peut, peut, peut faire des dégâts hein, chacun dans sa logique donc calmez-vous mes scorpions, soyez zen mes lions, vous êtes les deux qui êtes dans, dans l'œil du cyclone mes taureaux un petit peu c'est compliqué parce qu'il y a tout cet amas en verso euh, qui forme ce qu'on appelle des carrés vous trois bah, ça ira mieux la semaine prochaine hein. les planètes évoluent vite, mais ne soyez pas surpris si cette semaine il y a un petit peu de temps voilà, hein, autour de la nouvelle lune, là, autour du 11, il y a une petite crête à surveiller. Bon pas dramatique non plus. Euh, j'aime beaucoup quand, dans le ciel, en même temps, il y a Soleil et Jupiter qui sont des planètes extrêmement favorables et positives. Ça devrait arrondir un peu la source quand même. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, il y, y, y a, tout ça. De qui est-ce que je j'ai pas parlé? J'ai pas parlé, ben, bien évidemment, il m'en manque. Je n'ai point parlé, et puis il faut que j'oublie personne. Je n'ai point parlé de mes, de mes poissons, hein, de mes poissons et mes cancers. Mes poissons et mes cancers, vous êtes toujours, toujours cette synergie. N'êtes pas concerné par les planètes en, en verso, hein, tout simplement cet amas là il vous touche pas directement donc c'est pas plus mal voilà un petit peu une petite pause de répit en revanche pour mes, tout, mes poissons et mes cancers, vous avez Mars qui, entre vous deux, vous soutient. Donc en ce moment, l'organisation, la capacité à aller à l'essentiel, à, à faire du nettoyage du ménage. Mes cancers de ménage, je vous en faites depuis un bout de temps. Je sais qu'il n'y euh, a plus grand-chose à nettoyer. Mais bon, c'est toujours pas mal de s'organiser en anticipation. Mes poissons, pareil. Hein, belle énergie qui est là pour vous protéger. En plus, l'inspiration, l'intuition pour vous deux, elle est en ce moment très marquée. Euh, également pour mes scorpions aussi, l'intuition. Hein, tous les trois, mes signes d'eau, là, que ça soit cancer, que ça soit scorpion, que ça soit poisson, le feeling est plus fin, le feeling est, euh, est plus épidermique, en fait. La réceptivité aussi, du coup pour les choses moins à cœur, avec un petit peu de recul, euh, bah, je crois que j'ai oublié personne. Mes vierges, mais si, mes vierges, si Mars est en taureau, Uranus est en taureau, euh, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes, que j'ai failli oublier, euh, Mars vous soutient plein pot, et Mars, l'action collée à Uranus, la créativité, la soudaineté, vous apporte un binôme euh, redoutablement efficace pour aller droit au but, à l'essentiel, être concret, pratique, précis, pointu efficace en un mot. Voilà, c'est dit. Voilà le ciel, c'était le ciel de cette semaine. Un ciel que j'essaye de faire plus zen, tout simplement. Voilà, bon, rien de pff, pff, pff, dramatique. Bon, effectivement, vous l'avez bien compris, quand il y a beaucoup de planètes dans une même zone, ça extrapole, ça exagère un peu la tendance naturelle, donc il y aura les super gagnants et peut-être les un peu super fatigués. Voilà, hein, vous avez bien compris, tout va bien, sauf faites gaffe 3, je le refais, vite fait, c'est pas mon genre d'appuyer, donc c'est pas non plus une cata. Hein. Très léger pour mes taureaux, hein, pour mes scorpions et pour mes lions. Si vous êtes un peu fatigué, c'est normal, sans les planètes, vous n'y êtes pour rien, attendons que ça passe, et ça passe vite parce que ça tourne très rapidement tout ça c'est dit, allez, je vais vous parler maintenant de quelque chose qui, qui me revient régulièrement. Ce qui me revient régulièrement, c'est la liaison entre la condition solaire, le soleil de l'horoscope, le, le, cette condition solaire qui correspond à notre signe solaire. Les horoscopes, tous les horoscopes sont construits là-dessus euh, parce que c'est le seul qui revient à son point initial tous les ans comme notre calendrier. Hein. On sait que tous les premiers avril le soleil est en bélier, tous les premiers mai en taureau, tous les premiers mois en gémeaux, je ne vais pas tous les faire mais c'est l'idée. Ça c'est une donnée fixe à un degré près. C'est pour ça que chaque année ça peut changer euh, la date d'entrée et de sortie d'un signe parce qu'on a un calendrier avec des petits variables. Je ne vais pas vous embêter avec des trucs techniques. Et il y a l'autre de nos données dont on parle beaucoup, qui est l'ascendant. L'ascendant, juste pour le petite histoire, c'est l'angle de la Terre. Et l'angle de la Terre, c'est au-delà de ça, c'est toute la, la logique éducative par laquelle on est passé, l'ascendant ayant pour fonction, pour mission, de créer l'interface avec le monde extérieur. Et là où je vous emmenais aujourd'hui, très succinctement, c'est la liaison qui existe entre... L'ascendant et le soleil. Hein. Alors, il euh, n'y a pas de règle absolue. Euh, J'entends souvent la question « est-ce que l'ascendant est plus puissant que le soleil euh, du signe solaire à partir de la quarantaine ?» Ben, ce n'est pas une constante. En fait, si on est très fin dans le raisonnement, c est, c est à chaque fois c'est du sur-mesure. Dans l'absolu, plus on aura euh, bénéficié ou subi une éducation psychorigide, cadrante, structurée, serrante, voire parfois étouffante plus le poids de l'ascendant, hein, de ce surmoi, de ces, de ces contraintes éducatives, va dominer la condition solaire. La condition solaire, l'objectif du soleil, sont les désirs, les envies, les passions, le besoin d'exister, l'ego, entre autres, etc. Et plus l'éducation sera rigoureuse, plus l'ascendant prendra le pas sur le soleil. Ça, c'est clair. À l'inverse, moins il y aura eu de contraintes éducatives, plus l'enfant aura appris à se débrouiller seul, plus il aura appris à être autonome sans bénéficier souvent ou subir aussi hein, de contraintes éducatives, plus la condition solaire va s'épanouir naturellement et facilement. Mais ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est de voir que dans l'histoire, on a constaté, on a constaté, il y a des études qui sont extrêmement intéressantes sur tous ces rouages éducatifs là, que euh, ceux qui auront subi le, le, une contrainte éducative lourdes vont avoir besoin de plus de temps pour faire émerger la condition solaire. Et souvent, passé la quarantaine, le, les, les objectifs et les ambitions réapparaissent comme un second souffle. Donc j'ai toujours bon espoir pour ceux qui ont encore une fois subi une éducation qui les a étouffés, c'est que la deuxième partie de vie permet de dépasser le poids parfois extrêmement lourd de l'ascendant qui est cette, ces contraintes éducatives pour vivre avec les autres. Après il y a des combinaisons qui se marient mieux que d'autres. Un ascendant en signe de feu va, on l'a vu, euh, donner un impact euh, complètement solaire. On va être très attentif à son image. Un ascendant en signe de terre, on va chercher le calme, la paix. Ouh là, on ne lève pas le ton. En signe d'air, l'ascendant va donner cette couleur euh, facilité de contact et de rencontre. Et en signe d'eau, on va projeter dès le départ euh, une, une délicatesse relationnelle et une douceur tout à fait attachante. Voilà, hein, je vous les refais. Les signes de feu, vous les connaissez. Bélier, lion, Sagittaire. Les signes de terre, euh, Taureau, Vierge, Capricorne. Les signes d'air. Gémeaux, balance verso et enfin les signes d'eau, on hein, connaît Cancer, Scorpion, Poisson, voilà. C'est la petite idée. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir la combinaison entre les deux. Parfois, vous avez des ascendants qui jouent un rôle extrêmement fluidifiant, ça peut être euh, des ascendants balance, euh, les ascendants chance, je les appelle. Les ascendants chance, ça, ça va vous intéresser. Les ascendants chance, il y a surtout, hein, et tous, si on est dans l'absolu, mais il y en a qui ont plus de facilité. L'ascendant balance, c'est un signe d'air gouverné par Vénus, donc on projette de soi une image absolument délicieuse et charmante, globalement, qui plaît beaucoup. Les ascendants sagittaires, ont cette passion, cet élan, ce positivisme, cet élan vital qui est très, très porteur. On, on, on aime beaucoup les ascendants sagittaire. Ils ont cette chaleur communicative qui est, qui est extrêmement plaisante. Les ascendants poissons ont aussi cette valeur ajoutée qui est un petit plus naturelle de fluidité, de douceur, d'empathie, d'humanité, etc. Enfin, retenez que, je vous ferai un truc sur Vénus, euh, pour la Saint-Valentin, sur les positions de Vénus, mais retenez que plus euh, on, on, on fait passer le fil de son ascendant dans des systèmes et des mécaniques où on va faire montre de souplesse, de douceur, et plus on va ouvrir le champ des possibles sur le plan relationnel et social. Donc tout ce travail, rien n'est gravé dans le marbre, voilà. Bon, c'est dit, je suis un peu fatigué, je vous le cache pas, c'est vrai que j'ai un peu tiré sur la corde avec les, les, les entretiens, je vais lever le pied pendant quelques semaines, euh, je vais continuer de faire nos horoscopes parce que j'y suis super attaché, Et puis c'est bête, hein, mais j'aime les faire. Tout simplement, j'aime les faire. Euh, merci pour vos likes, merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos abonnements, ça me touche beaucoup, ça. je suis ravi, moi, de ça, pour vos partages. Euh, voilà, puis on se dit on se dit à très vite, de toute façon, il y a une nouvelle lune en cours, et puis, et puis à la semaine prochaine pour un nouvel horoscope, parce que je vais vous parler de Vénus, à la prochaine fois, je prévu ça. Euh, merci, à bientôt.